La Coupe du Monde est organisée par le Qatar. Il y a beaucoup de controverses euh, sur cet égard. Comment vous voyez ça Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de, de controverses, notamment sur les, sur les travailleurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu à, à travailler dans ces stades. Euh, on entend aussi des... Euh, euh, euh, les lois, les règles au Qatar. Donc, après, euh, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que euh, je pense que ceux qui ont eu à décider que la Coupe, de, coupe du Monde se jouerait au Qatar savaient à quoi ils s'engageaient. Euh, donc, s'ils si ont octroyé le, la Coupe du Monde au Qatar, donc, euh, ils savaient que les règles n'allaient pas changer. Donc, euh, ça, pas, c'est pas à nous de, de, de, de, de, de, de discuter de ça parce que ça a été discuté avant. Euh, les joueurs, eux, ce qui les intéresse, c'est le terrain. Maintenant, euh, on espère que le football sera, euh, le football sera, sera, sera mis à l'honneur et qu'il n'y aura pas de polémique euh, pour entacher l'image du football parce qu'on sera tous perdants, parce que ce qui nous intéresse plus, c'est les joueurs, c'est le spectacle. Et puis euh, après, euh, nous ne rentrons pas dans la politique. Euh, quelles sont vos attentes pour le match contre le pays hôte de Qatar Je pense que le Qatar était au moment champion d'Asie. Euh, donc il faut ne pas, faut, pas, faut pas minimiser euh, ce titre parce qu'on sait qu'en Asie, il y a des équipes qui sont très, très fortes. et euh, C'est un peu l'inconnu et il serait peut-être prétentieux de sous-estimer le Qatar parce que comme nous, en 2002, on nous a sous-estimés. Donc euh, il ne faut pas <rire> penser que la première passe est, est pour euh, peut-être le Sénégal ou, ou la Hollande. Après les autres, non. Mais je pense que chaque match euh, devra être étudié très sérieusement, Ne sous-estimer personne, parce qu'en Coupe du Monde, il euh, y a un sursaut d'orgueil, parce qu'il y a l'adrénaline, la pression, euh, la fierté d'être en Coupe du Monde, donc euh, de jouer contre des grands joueurs. Donc Il ne faut, il faut, il faut rien sous-estimer, chaque adversaire est à prendre au sérieux. Donc, euh, le Qatar, moi je le prends comme, comme un adversaire à battre, euh, comme un potentiel 3 points, tout en respectant le Qatar, mais c'est un adversaire à prendre au sérieux. Et quelles sont vos attentes euh, concernant le parcours de l'équipe dans le tournoi où, euh, où, elle, où elle peut arriver euh, Je souhaite que l'équipe du Sénégal passe déjà, ou les équipes africaines passent le premier tour. Après le premier tour, match par match, bon, ça peut aller très vite. Hein. Euh, on fait un quart de finale, demi finale, bon, euh, mais déjà passer le premier tour et après évaluer et puis euh, connaître notre adversaire et puis et puis jouer le match euh, de sa vie en quart de finale si c'est possible. Et après euh, passer le quart de finale, mais match par match, je pense qu'il faut prendre les choses. Mais ce que je souhaite pour l'instant, c'est passer le premier tour et après se concentrer au maximum de nos forces pour euh, pour affronter l'adversaire suivant. La possibilité d'un match contre l'Iran est un match encore contre Carlos Quiroche, notre précédent entraîneur qui a affronté le Sénégal dans ces trois, trois matchs historiques. Que, comment vous voyez ça Non, c'est sûr que ça devient, ça devient un, un, un, un, un, un, un adversaire. Euh, qui connaît très bien le Sénégal, qui a étudié le Sénégal. Euh, donc ça aussi, euh, il connaît les points forts et les points faibles. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous, parce que Carlos Queiroz connaît exactement l'équipe du Sénégal. Et à force de jouer contre le Sénégal, il, a, il, il maîtrise cette équipe. Donc on peut dire que Carlos, Carlos Queiroz est Sénégalais. <rires> Carlos Queiroz est Sénégalais. C est, non, c'est sûr, il connaît extrêmement bien cette équipe. C'est un entraîneur... Euh, euh, expérimenté et j'ai vu le match contre l'Iran, comment il a préparé son équipe. C'est sûr que le Sénégal a dominé, mais, mais comme d'habitude, il a, il, a, il a mis en place un système bas, il a subi et il a joué comme l'Égypte. Il a, il a pu marquer un but euh, quand même au Sénégal, donc euh, il connaît les temps forts et les temps faibles du Sénégal. Ça, j'ai vu que chaque fois qu'il joue contre le Sénégal, il joue de la même façon et avec n'importe quelle nation, il joue de la même façon et il réussit quand même à déstabiliser l'équipe sénégalaise.